Élève de première bac, bonjour. Dans cette activité, nous allons vérifier ensemble le théorème de l'énergie cinétique. Donc, pour ce faire, ici euh, si nous avons un autoporteur qui va être euh, mis en mouvement grâce à une corde, donc elle est tirée par cette corde avec une force dont les propriétés sont constantes donc il a une intensité, une intensité constante il va subir un mouvement donc euh, et on va étudier ce mouvement pour vérifier le théorème de l'énergie cinétique donc on va prendre un exemple ici une consigne pour euh, animer le mouvement accomplissez les conditions initiales et cliquez sur le bouton animé donc euh, nous avons ici déjà un exemple de conditions initiales la vitesse euh, la position initiale x0 qui est la moins 1 la vitesse initiale elle va être nulle donc la force appliquée par la corde elle a une intensité de 1 newton la masse de l'autoporteur c'est 0,8 kg donc animer le mouvement et nous avons les positions donc le chronogramme de, du mouvement de l'autoporteur et pour vérifier le théorème d'énergie cinétique on va prendre par exemple euh, une distance AB donc on va prendre la distance euh, le point B c'est la position G10 et le point A c'est la position initiale G0 donc euh, maintenant on peut calculer on peut calculer le travail appliqué euh, de la force F appliquée par la corde donc le travail comme vous le savez c'est le, pro le produit scalaire de la force fois le vecteur position donc AB fois AB donc ils sont collinéaires par conséquent l'angle entre les deux est égal à 0 et donc l'expression du, du travail peut être tout simplement l'intensité de la force fois la distance AB donc ici le travail de la force entre les deux positions A et B FAB égale dans, dans ce cas nous avons F égale à 1 newton et et, et, l et, et la distance ABC c'est 15,63 mètres donc euh, le travail de la force c'est 15,63 jours. donc pour vérifier le, le terrain de l'énergie scientifique on va calculer euh, la différence, la variation de l'énergie cinétique entre les deux positions A et B. Puisque le porteur est animé d'un mouvement à l'aide d'une vitesse initiale nulle, donc euh, cette, cette grandeur-là, donc euh, euh, c'est-à-dire l'énergie cinétique à la position initiale, il est nulle. Pourquoi Parce que la vitesse initiale est nulle. Et donc ΔEC n'est autre que 1,5 m v1 au carré. La distance avec v1, c'est la, la vitesse au point B. Donc on va, pour calculer la vitesse au point B, nous allons prendre les deux points qui, qui encadrent la position g10 pour calculer v1. Et vérifier donc, euh, et calculer delta EC. Parce que cette grandeur nulle donc on va prendre le point B pas que G G10 G11 Attention, voilà et la position A euh, doit être confondue avec G9 et dans ce cas on peut calculer la distance donc la distance c'est 6,19 mètres par conséquent la Vitesse n'est autre que 6,1. Pourquoi Parce que temps est 0,5 secondes, donc G sur 2 fois temps, 6 6,19 mètres par seconde. Donc, on va maintenant remplacer chaque grandeur par sa valeur. Donc, si là est nul, ici si là, on va mettre 0,5 fois 0,8, puisque la masse est égale à 0,8, fois. 6,19 au carré 6,19 au carré égale 38,32 donc moins tout le tout moins 0 égale 15,33 joules donc ils sont presque égaux pourquoi cette petite différence parce que on a pris pour calculer la distance v1, euh, la, la vitesse v1, les deux points qui sont un peu éloignés de... Si, si on avait pris une distance euh, très petite, c'est-à-dire on prend un temps très petit, nous allons avoir une précision, une grande précision sur la vitesse. Donc, cette valeur va être approchée de, de celle-là. Donc, on va dire qu'ils sont presque égaux. Donc delta Ec n'est autre que le travail de la force. Donc conclusion, la conclusion, on a euh, ici euh, le top il n'est pas soumis uniquement à la force F, il est soumis à trois forces, euh, la force d'attraction appliquée par la corde. Euh, et aussi il y a euh, le poids et la réaction de, euh, de la table. Donc euh, ici, la somme des forces est égale à F tout simplement parce que R plus P égale 0, égale le vecteur nul. Donc la F n'est autre que la résultante des forces. Donc euh, pour généraliser, donc on peut généraliser maintenant et dire que euh, la variation de l'énergie cinétique entre deux points A et B, qui est égale à l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, ni autre que le travail de la résultante, de la résultante du force entre les deux points A et B. Merci pour votre attention et jusqu'à une nouvelle activité.